Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle bibliose. Je suis Jean-Christophe Echer de Dijon et je vais co-modérer cette session avec Damien Guijarraud de Grenoble et Florian Zorès de Strasbourg. Et donc, je vais tout de suite donner la parole au premier présentateur qui est Antoine Jop duval de Lyon, qui va nous parler d'un papier de l'équipe de Mondor sur la, la valeur pronostique des biomarqueurs. Merci beaucoup. Bonjour. Alors du coup, effectivement, l'équipe de Mondor sur la valeur pronostique des biomarqueurs et l'évolution sous, sous Tefamizis. Euh, donc euh, l'idée de cette étude, c'était effectivement de voir de façon longitudinale l'évolution euh, de ces deux marqueurs que sont le nt -pro bnp et la troponine ultrasensible et de voir à quel, à quel point ça pouvait être pronostique. Et euh, ce qui a déjà été montré dans d'autres papiers, mais... Là, ce qui était vraiment euh, euh, l'originalité du papier, c'est de voir l'évolution euh, de ces deux marqueurs sous ta famille 10, donc avant-après. Euh, avant, donc, euh, ça a été conduit donc, à mandor entre 2007 et 2020 avec euh, deux cohortes. Une cohorte non traitée, qui avait au moins deux, deux, deux, euh, deux NT-Pro-BNP mesurés. Et puis, une cohorte B, où c'était des patients qui a été traités euh, sous ta famille 10, avec également une surveillance du NT-Pro-BNP. Donc, on a sur 2000 malades suspectés, 800 malades avec une TTR confirmée. Et au final, 434 patients traités. Donc, une première cohorte avant tafamidis de 454 patients sur une, un suivi de 14 mois. Et puis, une deuxième cohorte sous tafamidis, soit des patients qui étaient non connus, donc 93 malades qui rentrent au moment de enfin du début du tafamidis, soit des patients qui étaient euh, suivis de façon historique et qui ont bénéficié de l'introduction euh, du TAFAMIS. Et pareil, une sur une, un suivi de, euh, de 17 mois. Ce qu'on peut voir déjà sur la première cohorte, donc, qui, qui est la, finalement la cohorte historique non traitée, donc euh, histoire naturelle de la maladie, c'est que euh, quand on regarde à 18 mois, on a en termes de répartition... Sur, en baseline, il y a 50-50 sur le, le marqueur NT-ProBNP inférieur ou, ou supérieur à 3000, qui est, je vous rappelle, le, le cut pour la classification de Gilmore. Et puis, on voit au fil du temps, finalement, beaucoup de décès, 45% de, de décès à, à 18 mois, et une persistance de cette proportion de moitié-moitié, finalement, de patients avec un NT-ProBNP élevé et. Un t pro bnp inférieur à 3000, c'est difficile de savoir qui, euh, qui est mort. Est-ce que c'était que les patients avec euh, un T-pro-BNP supérieur à, à 3000 Là, En tout cas, le papier ne permet pas de le dire. Euh, et puis, pareil pour la troponine, euh, pas la même proportion, mais euh, pour le, un cut à mesure à, à 50, euh, donc euh, en baseline, euh, 35% qui a moins de 50, et puis 64%, et pareil, une mortalité extrêmement forte euh, chez, euh, chez ces patients-là. Il euh, y a une différence de proportion puisqu'il y avait moins de patients avec un troponine mesuré qu'avec un BNP mesuré. Quand on regarde un petit peu l'évolution des patients en fonction de l'augmentation ou pas de du NT pro BNP selon l'évolution, on voit que les patients qui ont une augmentation de plus de 50% du NT pro BNP au cours du suivi meurent plus ici en, en jaune que les patients qui n'ont pas d'augmentation du nt Pro bnp ça rejoint le papier de Guillemort sur l'évaluation répétée de la statification et que le changement de classe passé d'un stade 1 à 2, il y a une surmortalité. Pour la question de la, de la troponine, il n'y a pas de différence entre les deux groupes, mais probablement à cause d'un manque de puissance. Quand on regarde toujours sur une, la cohorte historique, quels sont les marqueurs qui sont euh, pronostique euh, de la de ces patients on retombe sur le les critères avec euh, une euh, les patients qui ont un NT-proBNP inférieur à 3000 vont mourir moins que ceux qui ont euh, qui ont un NT-proBNP supérieur à, à 3000 pareil pour la troponine et euh, les patients qui augmentent euh, leur euh, leur NT-proBNP de plus de 50% meurent plus que ceux qui n'augmentent pas et ça c'était en euh, univarié et on retrouve en multivarié, le, le, le, le DFG ne sortait pas en multivarié. Après, la question, et c'est là où c'est extrêmement intéressant et où le papier est original, c'est qu'est-ce qui se passe que, maintenant qu'on a du tefamidis chez ces, chez ces mêmes patients, enfin, chez ces patients porteurs amylose. Donc là, la baseline est, est différente, où c'est les patients qui sont moins sévères en baseline avec un NT-ProBNP inférieur à, à 3000. Euh, possiblement euh, que ce sont les patients de la cohorte A qui, sont, euh, euh, qui ont survécu pendant tous les 18 mois ou pendant toute la durée sans TAFAMIDIS qui arrive à ce moment-là, donc c'était les patients les moins sévères, donc il y a un petit biais de sélection. Et puis, il y a très probablement aussi la, toute la dynamique de, de dépistage qui est, qui est beaucoup plus importante depuis, euh, depuis 2017-2018 avec des patients qui sont adressés plus tôt. Donc, patients un peu moins sévères en baseline et qui, sous TAFAMIDIS, meurent moins, euh, seulement 17% de décès à 18 mois, euh, C'est pareil pour euh, la, la troponine. Donc, euh, moins de mortalité, potentiellement, euh, bien sûr, on a vu l'étude d'Attract avec euh, une diminution de la mortalité, mais possiblement aussi sur un adressage plus précoce. Quand on regarde l'évolution des marqueurs de NT-proBNP, euh, sur euh, toute la population, quel que soit le niveau de NT-proBNP, il n'y a pas de différence sur euh, la modification finalement de la courbe de l'évolution de la, de la, du NT-proBNP qui évolue euh, euh, sensiblement euh, au cours du temps. Par contre, quand on sépare les patients entre les plus sévères avec un NT-proBNP supérieur à 3000, on voit vraiment une cassure de euh, l'évolution du, du NT-proBNP où le, le NT-proBNP se stabilise. Euh, ce qu'on ne voit pas dans les NT-proBNP inférieurs à 3000, mais probablement que ce sont les patients les moins sévères euh, qui s'infiltrent le moins et donc qui naturellement, euh, finalement, ne vont pas beaucoup évoluer. Donc, euh, et sauf que, comme vous le savez, une fois que les dépôts euh, sont, sont en place, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, le fait de rajouter un stabilisateur ne va pas euh, faire baisser le NT-Pro-BNP, va juste le stabiliser mais chez les patients euh, probablement moins sévères. Pour le, le, la question de la troponine, euh, euh, on voit également la même chose avec, euh, ou sur la population entière, euh, probablement sélectionnée, puisque tous les patients n'avaient pas de troponine, donc potentiellement les, les plus sévères, euh, on a une cassure dès le, le passage au tafamidis. Qu'on retrouve, quel que soit le niveau de, de troponine, que qu'on soit, euh, enfin, surtout si on est supérieur à 50, on a encore cette même cassure. Et euh, les moins sévères, on, on, euh, mais moins de malades aussi, un hein, moins de points, euh, n'ont pas d'évolution. Donc voilà, l'imitation de l'étude, c'est que ça, euh, y a le NT le, la troponine n'était pas un critère euh, d'entrée, c'était que le NT-probe-NP qui était un critère d'entrée de, dans l'étude. Et puis, il était associé ou pas à le, la mesure de troponine. Donc il y a. Euh, moins de patients avec euh, des troponines que de nt donc une petite perte de puissance. Euh, bien sûr, l'étude n'était pas designée pour comparer les patients traités versus non traités. Puis, ils n'ont pas été inclus dans le, même, dans, le même, euh, dans le même période de temps avec euh, les modifications de pratiques qui ont accompagné l'explosion de la prescription de Tafamidis, enfin l'accès à la prescription de Tafamidis, et que les patients qui étaient dans la cohorte A. Euh, étaient probablement moins sévères euh, et donc ont pu atteindre le moment TFMI. De, de, de Après, euh, ce qui n'est pas dit dans le papier, mais ce, que, ce qui peut être aussi intéressant, euh, c'est qu'au-delà du fait que les patients ayant NT-ProBNP supérieur à 3000, euh, on bénéficie indirectement hein, sur un marqueur biologique, bénéficient de du traitement avec une stabilisation du marqueur biologique. On ne sait pas pour la clinique, et pour l'instant, il n'y a pas eu d'études qui ont montré que les patients les plus sévères euh, bénéficier, euh, ne, enfin, ne bénéficier pas plutôt euh, du traitement, mais ça peut poser la question de la prise en charge de no, des non-répondeurs. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu pourrait faire chez ces patients Ou est-ce qu'il y a une indication à, euh, à arrêter le traitement parce que le patient ne répond pas Ou euh, de proposer des, des thérapies euh, plus lourdes avec euh, l'arrivée bientôt, euh, on l'espère, du pâtissier et du vaticien dans cette indication mais, voilà, quid des non-répondeurs Quid de ceux qui continuent à faire une montée de, de, de troponine ou euh, une progression de troponine de NT pro-BNP euh, malgré le tafamidis voilà, C'est une question qui peut se poser, mais en tout cas, ce papier montre bien la stabilisation euh, des marqueurs biologiques chez les patients atteints d'une amylose la 4 ans, sous tafamidis, et euh, avec un bénéfice chez les patients avec NT pro-BNP et une troponine les plus élevée. Voilà, Ma conclusion, c'est un peu ce que j'ai dit. Je vous remercie.